Bon, et eh ben bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau lundi des res, le premier de la, de la rentrée euh, 2022. Euh, donc ce lundi consacré à la télépsychologie, autour du livre qu'ont qu coordonné euh, Lisa Douc et Benoît Schneider, alors, Lise est maîtresse de conférences à l'Université de Rouen, mais elle est en train de changer, alors elle précisera éventuellement. Elle est chargée de mission en cyberpsychologie à la Fédération française des psychologues et de psychologie, la FFPP. Elle est l'auteur, chez Eres de l'entretien clinique à distance, paru en 2016 et elle dirige la collection Cyberculture avec Santi de la Chapou. Benoît Schneider est professeur émérite à de l'Université de Lorraine. Il a été lui président, puis coprésident, puis je ne sais plus qu'est-ce qu'il est maintenant, émérite de cette même fédération française des psychologues et psychologie. Il a publié aussi un certain nombre de livres, et notamment chez ERES. Euh, voilà, donc euh, ben, je vous laisse à tous les deux euh, la parole pour présenter euh, ce livre. Voilà, alors la, la séance est prévue à peu près une demi-heure, euh, 35 minutes de présentation du livre, et après, vous bien sûr, vous allez pouvoir intervenir, ou même vous intervenez entre temps, c'est Lise et, et Benoît qui le diront. Voilà, eh ben, je vous laisse la parole. Merci Marie-Françoise. Euh... Bonsoir à tous, merci d'être présent à distance avec nous ce soir pour parler de, de cet ouvrage. Alors c'est vrai que c'est un ouvrage qui propose un état des lieux des pratiques en télépsychologie que nous avons co-dirigé avec Benoît. Et euh, c'est aussi le sixième ouvrage hein, de la collection euh, Cyberculture, donc euh, une collection qui grandit et euh, j'en suis euh, personnellement très heureuse. Donc je, je remercie beaucoup euh, Marie-Françoise et les éditions RS pour leur soutien depuis le début mmh. sur cette thématique un peu nouvelle de la cyberpsychologie. Et euh, effectivement, hein, comme, comme tu l'as dit, ça fait un peu la boucle cet ouvrage avec le premier livre qui était sorti en 2016 et qui était issu donc de, de mon travail de doctorat sur la visioconsultation, donc euh, vraiment un cadre de consultation à distance en vidéoconférence. Et c'est vrai que l'ouvrage actuel, hein, euh, finalement, il représente une évolution de cette thématique dans mon travail clinique et de recherche, mais je dirais de manière plus générale, en fait, dans, dans la société, et dans les cadres professionnels dans lesquels évoluent les, les psychologues. Hein, depuis 2016, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Donc, euh, je pense que l'ouvrage arrive au bon moment. Euh, c'est vrai que c'est un, un gros livre hein, c'est un ouvrage collectif qui fait 19 chapitres. Donc, je pense que ça aurait été un peu difficile pour moi de, de gérer ce travail toute seule et je remercie beaucoup Benoît de son soutien, de son expérience, hein, et puis euh, voilà, d'avoir fait en sorte qu'on puisse vraiment euh, finir ce livre, le sortir euh, dans, dans des délais corrects, euh, et, et bien sûr aussi je remercie la FFPP hein, pour son soutien depuis des années sur la thématique de la cyberpsychologie, que ce soit Benoît ou Gladys Mondière, euh, sa présidente actuelle. Euh, donc, euh, un dernier merci, ça sera pour euh, Stéphane Bouchard, hein, qui est un collègue québécois avec lequel je travaille depuis plusieurs années et, et qui a aussi été très, euh, très aidant pour euh, travailler cet ouvrage. Il a plusieurs chapitres hein, qu'il a écrits euh, dedans. Donc, euh, voilà, c'est un ouvrage qui a une vocation aussi un petit peu internationale. On en parlera tout à l'heure. Alors... Pour introduire le propos de l'ouvrage, hein, quand même rappeler qu'effectivement nous sommes passés par une crise sanitaire mondiale qui a vraiment représenté un facteur majeur d'accélération des pratiques en télépsychologie. Donc ça, ça a été vrai en Amérique, mais aussi en Europe et aussi en France. Donc ce qu'on a constaté, c'est une généralisation finalement de ces pratiques à distance des psychologues pour permettre le maintien d'un lien euh, ou d'une écoute dans un contexte qui était particulièrement anxiogène. Hein, on pense notamment au confinement. Et c'est là qu'on a vu un peu toute l'utilité finalement hein, de, de ces nouveaux cadres, même si euh, effectivement ça a un peu bousculé les pratiques habituelles des psychologues. Alors, ce qu'on constate quand même, hein, malgré toutes ces nouveautés, c'est qu'il existait avant le Covid des références théoriques, méthodologiques, scientifiques à la télépsychologie. Et donc, le, le but finalement de cet ouvrage, c'était aussi de les rassembler hein, et de pouvoir proposer aux professionnels ben, des, des repères pour construire leur cadre d'écoute. Donc, je vais laisser Benoît parler un petit peu de la FFPP et du travail que nous avons fait euh, au sein de la fédération en télépsychologie. Merci Lise, merci à chacun, chacune d'entre vous d'être présent pour ces journées, et donc euh, Marie-Françoise l'a rappelé tout à l'heure, effectivement j'ai exercé, et j'exerce en fait en réalité toujours très présent et actif au sein de la FFPP, et ce n'est pas simplement pour rappeler le parcours, c'est pour dire qu'on est encore dans des points d'actualité, mais on y reviendra dans la discussion hein, sur ces questions qui bougent à toute allure. Mais peut-être un tout petit coup d'œil en arrière. Un souvenir que j'ai, c'est dans les entretiens de la psychologie que la FFPP organise, il y a maintenant six ou sept ans, on avait fait un premier symposium sur ces questions qui étaient encore marginales. Il y avait Yann Leroux, il y avait aussi euh, c Cyril Gentel qui était à l'époque à, à la CNCDP, le, le, la Commission nationale de déontologie des psychologues, qui avait fait un premier travail sur ces questions. On était vraiment dans une amorce. Et dans le journal des psychologues, on doit être, même là, il y a… Il y a 4-5 ans, il y a un dossier qui sort et j'y fais une sorte de papier de conclusion en disant dedans, c'est la conclusion. Il faut absolument que les psychologues se saisissent de ces questions. Mais c'était vraiment sentir que c'était des questions en émergence pour que ça puisse s'activer dans la réflexion. Il faut aussi des opportunités avec des gens très actifs dans le domaine et en réalité, c'est un peu la rencontre que j'ai pu avoir avec Lise qui était déjà très engagée et qu'on fait son, son premier ouvrage, c'est RS, sur ces questions, qui étaient encore très peu traitées. Et c'est de cette rencontre qu'est venue l'idée de, de, de, de démarrer ces questions au sein de la FFPP. Alors, je dirais sur deux plans, Lise l'a rappelé, c'est à ce moment-là qu'on crée une sorte de chargée de mission, un poste qui est en lien avec l'EFPA, c'est la Fédération européenne des organisations de psychologues, et donc, d'autres pays étaient plus avancés que nous. Élise, dans ce cadre-là, a l'occasion de, de renforcer les liens qu'elle avait déjà établis et nourrir des expériences transversales. Puis, en même temps, on décide, bien évidemment, sur ces questions plus largement de cyberpsychologie, de faire un colloque en 2021. On avait fixé une date et bing, le premier confinement est arrivé. L'idée qu'on avait à ce moment-là, c'était d'avoir une approche plus globale de la cyberpsychologie et il y avait une journée thématisée sur la téléconsultation. On doit reporter tout ça, mais on y reviendra là encore, le Covid arrivant et toutes ces questions émergent et s'amplifient à toute allure. Et donc, on décide de recommencer une opération, mais cette fois-ci, délibérément de la centrer sur la question de la, de, très spécifique de la téléconsultation. C'est donc le, le colloque qu'on a fait là en 2021, en deux journées séparées, et un colloque à distance, et c'est donc, on va y revenir en gros, ce, ce socle, cet appui-là qui autour des interventions du colloque qui nous ont permis de construire en enrichissant l'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui. Voilà, donc on reviendra sur ces questions. Peut-être que Lise peut poursuivre là avec le, un premier bout de charpentage de l'ouvrage, quelques illustrations des thématiques qu'on aborde. Oui, alors je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que effectivement, c'est quand même une... Une réunion interactive, donc euh, si certains d'entre vous ont des questions pendant que nous intervenons, vous pouvez tout à fait lever la main avec Zoom et euh, écrire hein, dans le chat euh, vos questions de manière à ce qu'on puisse essayer d'y répondre le, le plus rapidement possible. Donc, Pour en venir à la structuration de, de cet ouvrage, euh, il a été construit en quatre grandes parties. Et la première partie, en fait, est une partie euh, un petit peu théorique qui propose un bilan actualisé des recherches et des concepts en télépsychologie, donc avec des contributions internationales, puisque les recherches ont démarré plutôt en Amérique du Nord, hein, il y a une vingtaine d'années dans, dans ce domaine et euh, des recherches euh, qu'on a aussi faites euh, en Europe. Hein. Donc, Dans cette partie, euh, on trouve euh, une grande revue de littérature, on trouve aussi des concepts un petit peu nouveaux, comme celui de téléprésence, par exemple, hein, qui est exploré euh, de, de différentes manières, puisque euh, bah, c'est un concept euh, utilisé par exemple par mon collègue québécois, le euh, professeur Bouchard, donc avec une approche plutôt euh, cognitivo-comportementale, des échelles pour la mesurer, etc. Mais, mais c'est aussi un concept qu'on a beaucoup travaillé avec euh, Sylvain Missonnier dans une autre approche hein, qui est beaucoup plus euh, psychanalytique. Donc euh, effectivement, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de nouveaux euh, nouveau cadres à poser, comme je disais tout à l'heure, et donc peut-être des concepts aussi à affiner, des concepts qui manquent, hein, comme euh, bon, j'ai parlé de la téléprésence, c'est aussi la notion. D'acceptation de, de ces technologies dans le cadre et de la familiarité des professionnels avec tel ou tel outil hein, qui vient se poser tout de suite quand on fait de la télépsychologie. Donc, euh, on trouve dans la première partie voilà, un petit répertoire de ces notions avec des approches épistémologiques différentes. Je te laisse poursuivre, Benoît. Oui, d'accord. Donc, il y a une deuxième partie qui est consacrée à une série d'approches de, de, de terrain, je dirais. Alors, on a là un champ très diversifié parce que ça montre bien, au moment où ces questions émergent, il y a bien d'une part, s'il fallait scinder de façon un peu schématique les approches, les approches commises avec des approches de chercheurs, qui c'est de produire des concepts, puis de mettre en place des dispositifs précis qui évaluent des interventions thérapeutiques. Mais par ailleurs, il y a des tas de réseaux professionnels qui sont déjà en route et qui expérimentent des, des modèles différents, des pratiques qui s'appuient sur cette téléconsultation. Donc dans les exemples, par exemple, problématiques spécifiques avec euh, euh, Drevski, c'est les des gens qui travaillent avec des, sujets, des personnes expatriées, hein, comme on peut travailler à distance quand on est à quelques milliers de kilomètres. Il y a dans le champ de l'humanitaire aussi, avec l'association de Toulouse, des gens qui interviennent de très longue date, où ils font intervenir sur des situations de crise, où là aussi il faut mobiliser des dispositifs technologiques spécifiques pour répondre à des situations très très particulières, hein, ou bien encore… Alors là, pas en téléconsultation, mais en téléphone ou en chat, tel que les dispositifs émergés avec Fil Santé Jeune. Alors, ça, c'est tous des exemples pour montrer comment on a une sorte de background d'expérience qui se sont faites des travaux qui euh, je veux dire, euh, mettent en œuvre des, des pratiques de praticiens avec les difficultés que ça rencontre. Hein, je prendrai un autre petit exemple, c'est au cours de la crise, hein, souvent, enfin, quand on a une on imagine les pratiques, la première intuition qu'on en a, c'est le thérapeute dans son bureau, comment il se dépatouille de ça Mais les uns et les autres, il y a beaucoup de, de, de psychologues parmi vous, l'autre face indépendamment de la situation réelle des thérapeutes qui étaient obligés de s'adapter avec des outils, qu'est-ce qu'on choisit, comment on s'y prend C'est les gens qui sont en institution. Comment tout d'un coup ces institutions qui fermaient, couvraient ou pas, partiellement, qui recevaient plus les patients comment on peut non seulement adapter des éléments technologiques, mais aussi comment on fait des choix et comment on travaille ça en équipe. C'est loin d'être évident d'avoir des dynamiques organisationnelles qui permettent de prendre en compte ces, ces pratiques. Il y a aussi des petits champs, on a, ils n'étaient pas au colloque, mais ils ont développé dans le champ de la neuropsychologie. Il y a un réseau Aloïs qui travaille de longue date pour des bilans. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois, ils s'intéressent à des questions de déserts médicaux en France, avec des régions très isolées, faire un bilan mémoire quand on est dans des régions à géographie compliquée, mais aussi avec l'étranger. Donc là, des expériences dans le champ spécifique de la neuropsychologie. Hein, puis il y a aussi euh, Serge Tisseron qui évoque euh, là aussi la, la culture qu'il a accumulée, ou bien Dana Castro qui évoque la question de, de, de l'analyse des pratiques professionnelles. Est-ce que ce type de modèle-là de pratique, il est jouable, accessible, à quelles conditions, dans quel contexte euh, en termes de, de thématiques spécifiques, mais approchés à travers une modalité technique nouvelle. Voilà, donc c'est ça qu'on a essayé de réunir, une série d'exemples, ils pourraient être encore plus nombreux, je ne les ai pas tous cités, mais c'est intéressant de voir comment il y a tout une, un enrichissement progressif qui se met en place et qui va petit à petit nourrir nos expériences, puis poser à la fois les problèmes techniques, déontologiques, on va y revenir tout à l'heure. Alors, la troisième partie de l'ouvrage euh, ouvre un petit peu les, les, les frontières, je dirais, euh, pour aller voir euh, au, au niveau international les cadres qui ont été produits par certaines organisations, euh, notamment donc en Europe. Hein, et euh, cette partie propose aussi des résultats très récents. Euh, qui sont ceux en fait, de l'enquête issue de l'enquête réalisée par le groupe e-santé de, de l'EFPA donc pendant le premier confinement. C'est vrai que cette enquête est quand même euh, importante puisque euh, nous avons eu euh, 8000 professionnels qui ont répondu sur l'évolution de leur pratique dans 13 pays européens. Donc on a pu vraiment en tirer des, des leçons, je dirais, hein, sur, ces, sur ces évolutions de, de pratiques. Et euh, c'est vrai qu'au niveau des cadres, hein, on n'oublie pas qu'il y a quand même euh, dans l'association de, de psychologie américaine des recommandations officielles qui existent depuis maintenant euh, ben, presque dix ans, depuis 2013. Donc, la question finalement qui est soulevée par cette troisième partie, c'est un petit peu bon, comment on, on s'organise finalement en France. Hein, c'est un ouvrage français, en français, donc même s'il s'adresse aux francophones au sens large, on a essayé quand même voilà de, de ramener un petit peu la problématique sur le territoire français et de faire le lien avec toutes les initiatives, notamment de la FFPP pendant euh, pendant la pandémie donc euh, il y a une partie euh, en fait cette partie introduit finalement la question de, de la régulation des pratiques hein, donc avec aussi euh, voilà tous les aspects euh, éthiques et déontologiques mais là je vais laisser benoît euh, vous expliquer un petit peu cette euh, cet aspect là qui est, qui est quand même essentiel oui deux, deux trois mots là dessus après on les reprendra sûrement en discussion effectivement euh... Euh, tout à l'heure, j'ai fait une allusion à Cyril Legentel aux questions déontologiques qui se posaient, à l'analyse du code. Puis on voit bien qu'on a peu de support en réalité qui avait approfondi ces questions au plan national et même. Vous l'avez sûrement vu pour les psychologues qui sont parmi vous, la dernière version, du, celle qui a été actualisée en 2021, du code de déontologie, elle est restée très, très limitée alors même qu'on avait des attentes sur ce plan. On n'a pas, en ce qui me concerne, j'étais dedans là, dans les, les discussions de rédaction, on n'a pas réussi à faire passer plus parce que c'est compliqué. Mais on a quand même un champ de réflexion qui s'ouvre, on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, pendant, le, pendant le, le Covid, dans la mesure où beaucoup de praticiens se trouvaient confrontés à ces questions, on a essayé de trouver des premiers bouts de réponses partielles. Donc, on a mis en route, là, avec… La FFPP, on a œuvré à ce moment-là avec le Syndicat national des psychologues pour élaborer une charte, une charte de fonctionnement. Donc, on a été puisé sur ce qui existait déjà ailleurs, on a mis au point une sorte de protocole. Et l'idée de charte, ça visait en réalité deux partenaires. D'une part, les psychologues eux-mêmes qui, qui souhaitaient s'approprier ce type d'outils et s'y référer, et puis les plateformes qui se mettaient en place. Il y en a qui existaient, d'autres se sont transformées, se sont adaptées. Il y a des choses qui se sont créées. Il s'agissait, de ce point de vue-là, de donner une sorte de cadre minimum euh, du, du point de vue de, de, de règles de fonctionnement. Donc, on avait un dossier qui a été largement alimenté, en particulier par Lise. Et sur cette base-là, donc, on a essayé de faire un document synthétique. On le retrouve en annexe. Alors, ça, ça a démarré avec ça. Après, il ne repose que sur la bonne volonté des opérateurs à la fois les dispositifs techniques et puis les psychologues qui s'y réfèrent. Mais c'est pour montrer aussi que ce mode de régulation, il est nécessaire. Il doit rentrer en, en, en ligne, en, en compte, et on voit bien, et vous avez vu, peut-être qu'on y reviendra aussi, combien toutes ces plateformes qui existent, il y a eu beaucoup de débats sur Doctolib, ces l'an dernier, pour des raisons diverses. Hein, c est, c est, toutes ces évolutions impliquent quand même qu'on qu essaie en commun d'élaborer de, de, des cadres au moins des cadres normatifs internes à la profession, même si ils n'ont pas encore, sont pas prêts du côté de la réglementation et peut-être que c'est trop tôt pour le faire. On y reviendra. Voilà. Mais en tout cas, on essaie de promouvoir des approches qui posent ces questions déontologiques de façon très très importante, puisque les, les problèmes déontologiques de qualité de l'échange, de protection des données, sont tout autant de, de, de modalités d'échange avec les patients, sont tout autant de dimensions tout à fait euh, importantes. Voilà, alors, j'hésite un petit peu sur notre ordre, hein, mais dans la dernière partie, on revient donc sur le, il y a, au niveau de l'EFPA, euh, avec le, le groupe de Lise. Il y a eu un groupe qui a travaillé sur l'élaboration de, de règles, qui en existe aussi au plan international, donc euh, elles sont en train d'être progressivement euh, adoptées, mises en place et diffusées dans la communauté. Après, il s'agit de les mettre en œuvre au quotidien, ce qui, ce qui demande encore du temps. Mais au moins déjà de les faire connaître, c'est tout à fait important. Voilà. Oui. oui. Alors, bah, peut-être pour arriver euh, aussi euh, sur, sur, sur la conclusion hein, de, de, de cet ouvrage, puisqu'on a décrit les, les quatre grandes parties. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est quand même qu'effectivement, il, il y a déjà en France quelques ouvrages hein, qui traitent de cyberpsychologie. Il euh, y en a assez peu qui, euh, qui, qui réunissent en fait euh, l'ensemble des données qu'on qu a présentées ici, euh, tout simplement parce que ce sont des données déjà assez récentes et euh, des données qui cherchent à rassembler en fait, hein, comme disait tout à l'heure, plusieurs écoles, plusieurs approches pour faire le bilan finalement de ce qu'on sait sur ces nouvelles pratiques. Alors, euh, effectivement, euh, la question de la, de la formation hein, est au cœur même, finalement, de la, de la production de cet ouvrage, puisqu'il euh, s'adresse aux professionnels, mais il s'adresse aussi aux, aux étudiants, et il s'adresse aux psychologues, mais il s'adresse aussi aux, aux soignants, je dirais, voire même enfin, aux, aux travailleurs sociaux, euh, aux, aux personnes qui sont vraiment dans l'aide et dans le soin. Alors c'est vrai qu'on a travaillé avec des collègues étrangers qui nous ont fait part de leur intérêt aussi pour justement ce livre en déplorant qu'il soit que en français, mais on espère qu'il y aura d'autres initiatives un petit peu partout pour justement ben, nourrir finalement les, les cadres de ces pratiques et euh, je dirais lutter contre l'isolement des professionnels hein, face à, à l'usage de, de ces technologies parce que pendant le Covid, on a, on a beaucoup entendu hein, des, des professionnels un petit peu perdus, isolés, avec des pratiques très différentes, même dans une même institution. Donc, c'est vraiment important à un moment donné de pouvoir un petit peu se référer à euh, bon, des recommandations. On ne parle pas de règlement, on parle plutôt de recommandations. Euh, voilà, donc finir peut-être par vous dire qu'il y a des formations euh, émergentes aussi hein, dans, dans ces thématiques euh, qui arrivent. Il y a des enseignements qui sont intégrés, hein, on en discutait tout à l'heure, à, à des masters, par exemple, en psychologie qui existent déjà. Puis, il y a des nouveaux masters qui arrivent, euh, notamment là, moi, je vais m'occuper d'un master Erasmus hein, euh, sur la cyberpsychologie qui, qui démarre cette année. Donc, l'ouvrage a aussi cette vocation d'être un, un guide, un manuel euh, de, de formation. Je crois j'en je pointerai deux petits en conclusion. C'est vrai qu'on a fait un ouvrage en priorité à destination des psychologues, sans doute. Mais, euh, d'une part, comme je mentionnais tout à l'heure, pour exemple, qu'il euh, y avait des pratiques au sein de services, et bien évidemment, il y a tout un pour Les services, les institutions de soins ou dans le médico-social, les gens travaillent en équipe, donc on est loin d'être la seule profession qui soit… Il y a des spécificités, mais il y a aussi des éléments partagés. Donc, je crois qu'il y a vraiment, dans les éléments qu'on apporte des outils de réflexion qui peuvent largement être partagés avec d'autres. Hein, mais, c'est co ce qu'on a essayé de montrer aussi, qu'on a là une littérature très dispersé, pas forcément facile d'accès, comme c'est des articles étrangers, les praticiens de terrain, ne... c'est des données loin d'être visibles. C'est aussi l'opportunité avec cet ouvrage. Et on l'a vu, moi j'étais surpris de voir par exemple deux, deux champs de recherche ou de profession, enfin c'est assez proche, à a des contacts avec bien évidemment des psychiatres, mais dans le cadre de la, de la télémédecine, il y a des choses, il y a un corpus fort aussi qui émerge mais c'est là des pratiques relativement proches et des champs d'interrogation qui ont des, des, des recouvrements et des proximités, d'autres types de contacts. On s'aperçoit qu'il y a, je pense par exemple à des sociologues de la santé qu'on a découvert en quelque sorte. Il y en a plusieurs qui travaillent ces questions depuis un certain temps et on, on méconnaissait leurs travaux et eux méconnaissent les nôtres. Et là, c'est aussi l'occasion, avec cet ouvrage, de, de croiser des champs d'approche qui viennent nourrir les, les, les questions qu'on rencontre. Voilà, donc c'est vraiment un domaine tout à fait passionnant qui est en train de se, se construire à toute allure. Je hein, repensais ça sur les pratiques. Lisa a mentionné les enquêtes, bien sûr, on en a fourni dedans, mais en réalité, si vous regardez, vous verrez que c'est beaucoup d'enquêtes à chaud. Au moment où on est dans le Covid, au moment où on se transforme, donc on interroge les gens sur leurs pratiques. Mais on pourrait presque dire que quand ils ont démarré le Covid, ils ne savaient encore pas ce que serait leur pratique un an après. Donc, comment les choses vont évoluer, comment elles vont se stabiliser Ça, on va le découvrir petit à petit. Hein, vraiment, c'est un, un, un univers euh, en marche. Alors, je vois qu'il y a une petite question oui. dans, dans le chat, puisque nous, on a, on a fini de, de présenter. Hein, donc, on va peut-être passer à la discussion. Mm -hmm. Et ça tombe bien, hein. Donc je vais lire la question de, de Marion Grandière. Le document de recommandation de l'EFPA a-t-il été validé et publié Et euh, le lien sur le site éthique efpa ne... Ah oui, oui, oui, tout à fait, vous avez bien raison. Alors, je vais répondre, si tu permets, Benoît, tu pourras compléter. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, le document de recommandation du groupe e-santé de l'EFPA a été publié, oui tout à fait, on en a publié deux hein, dans des revues euh, américaines, donc je, je, peux, je, je vais vous chercher les références que je vous mettrai dans le chat, là ce sont des articles. Après il y a un autre texte qui a été travaillé par le comité éthique de l'EFPA, sur les pratiques digitales des psychologues. Et effectivement, ce texte-là n'est pas encore publié sur le site de l'EFPA. Il a pourtant été validé. Et, et d'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de contribuer à, à ce document avec euh, Tom Vandel, hein, qui est euh, le, la personne qui s'occupe du groupe e-santé. On, on a intégré finalement le groupe éthique pour travailler spécifiquement ce document-là. Euh, mais malheureusement, il n'est pas accessible sur le site de l'EFPA. Alors, euh, quand même, on peut vous dire qu'on a un petit peu utilisé ce document pour le chapitre qui est dans l'ouvrage hein, et qu'on a travaillé avec euh, Freddy Lang, qui s'occupe du comité éthique à l'EFPA. Euh, et on espère qu'il sera très, très vite sur, sur le site, mais pour l'instant, il n'y est pas. Je te laisse peut-être compléter le temps que je cherche les, les références. Oui, oh ben, je, du coup, ça permet de te donner une petite anecdote qui n'apparaît pas directement dans l'ouvrage, mais je pense aussi à Marie-Françoise. Quand on est en train de le rédiger d'essayer de le finir avec des délais annoncés, on n'a pas arrêté de piétiner avec Lise parce que le chapitre était prêt. On espérait pouvoir écrire et dire dedans c'est adopté par l'EFPA. Et puis, on a dû faire avec et négocier avec Freddy Lang, qui est donc le le psychologue qui est, allemand qui est responsable du comité éthique pour malgré tout publier le texte bien qu'il n'y ait pas cette validation définitive on était dans un jeu de course poursuite voilà mais euh, il, finalement ça va venir quoi mais c'est pas il n'y a pas une validation définitive officielle j'attire juste l'attention d'ailleurs sur un petit point dans les, les considérations que vous retrouverez dedans c'est intéressant dans les recommandations, il y a celles qui visent les psychologues, mais aussi les services, puis aussi, par exemple, des, des indications qui visent les, les opérateurs de services, ceux qui gèrent les plateformes, donc des indications qui les concernent eux, qui ne sont pas directement donc psychologues de façon directe, mais combien les, les différentes interfaces qui construisent ces dispositifs sont, sont engagées globalement dans ces considérations déontologiques. Lise, tu as coupé ton micro Oui, euh, voilà, je suis là. <rire> J'étais en train de chercher les demander. références, en fait. Oui. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi la page je ne s'ouvre pas. Ah oui, oui, voilà. Vous voyez sur ResearchGate. Alors, il y a ce texte-là qui date de 2020 où euh, on a voilà, des recommandations, mais, mais larges, hein, pour les pratiques digitales des, des psychologues. Donc euh, là, on, on évoque différentes choses, pas que la télépsychologie, hein, dans ce texte-là. On parle de, aussi de réalité virtuelle, par exemple, ou de l'utilisation de, de capteurs euh, pour mesurer le, le comportement. Voilà, donc c'est un texte assez large, celui-là. Et il y a un texte plus récent sur euh, des recommandations en télépsychothérapie. Donc, euh, ça, c'est un, un texte aussi qu'on avait écrit, euh, mais qui est en fait une espèce de, de livre blanc. Hein. C'était bien avant le COVID, enfin bien avant, un petit peu avant le COVID, en 2020 également on avait vraiment fait un focus plus sur la télépsychologie. Et celui-ci est disponible d'ailleurs sur le site de l'EFPA, je crois, dans, le, dans la partie qui concerne le groupe e-santé. D'ailleurs, vous avez pas mal de, de documents que vous pouvez récupérer aussi sur le site de l'EFPA. Et on avait fait un dossier aussi d'ailleurs sur le site de la FFPP, sur la télépsychologie. Je ne sais pas s'il est toujours accessible parce qu'il y avait pas mal de choses dedans. un tout petit peu euh, normalement il les faut que je vérifie ouais. donc euh, voilà dans les choses un peu plus récentes on a aussi euh, tous les articles qui sont issus de l'enquête européenne hein, qui a été publié beaucoup en anglais quand même donc là euh, c'est intéressant parce qu'on a des, des données euh, bon récentes et puis euh, qui ont été prises vraiment au moment où euh, les, les, les, tout le monde s'est retrouvé euh, confiné quoi donc euh, je veux dire euh, et euh, comme disait Benoît bon c'était euh, un peu une photographie à un instant T finalement de, de la pratique ce serait vraiment intéressant de faire peut-être même la même enquête vous voyez à un an d'intervalle à chaque fois pour voir l'évolution mais euh, effectivement, il y a deux ou trois papiers qui sont sortis déjà sur cette enquête. Donc, je vais vous en mettre quelques-uns. Euh, nous, on a fait un chapitre d'ailleurs dans l'ouvrage avec des données de cette enquête, mais on, on a isolé les données euh, pour la France. Donc, on a vraiment essayé d'analyser euh, voilà, la partie française des, des, des données. Et on avait énormément de données italiennes dans cette enquête-là, euh, puisque l'Italie avait été confinée un mois avant, avant tout le monde, en fait. Hein. Et euh, du coup, ils ont répondu massivement. Donc, on a rééquilibré aussi un petit peu les résultats pour avoir quelque chose de représentatif pour la France. Mais ça, c'est dans l'ouvrage, par contre. Le PubMed, là, que j'ai mis dans le chat, c'est un article en anglais, donc, pour l'enquête globale avec des chiffres de l'enquête globale. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions peut-être Ou des témoignages Oui, peut-être. De pratiques en télépsychologie. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir. <rire> Bonjour. Oui. Bonjour. Je suis la même personne, Marion Grandière. Euh, en fait, je, euh, je fais partie du réseau Psy-Expat, qui est un réseau de psychologues français à l'étranger, qui était été fondé par Edelée de Lefebvre, qui, euh, qui tra je travaille en Allemagne elle aussi. Et en fait, on, ce réseau Psy-Expat, on a des petits groupes de travail. Et entre autres, on a, je suis dans un petit groupe de travail où on se penche sur la question de, du travail en ligne, puisque en tant qu'Expat, évidemment, enfin, moi j'ai deux tiers de ma pratique en ligne, euh, depuis le Covid en tout cas. Et donc c'est vrai que ben, voilà, le livre, on l'a acheté et on se partage la lecture euh, pour pouvoir justement essayer de trouver un petit peu des, des repères, finalement, pour euh, on se rend compte qu'on n'est pas forcément dans la légalité. Euh, Freddy Lang que j'avais contacté puisque je suis en Allemagne justement m'avait dit mais ce qui s'applique en, en Europe c'est la loi du pays dans laquelle la personne se trouve et donc c'est vrai que c'est très compliqué nous on n'est pas juste dans la télé psychologie on est dans la télé psychologie au travers des frontières en fait et donc c'est vrai qu'on manque vraiment beaucoup de repères finalement que ce soit en direct que ce soit au travers des plateformes euh, on a tous envie d'être dans la légalité mais pour l'instant c'est pas très clair ce que c'est la légalité finalement voilà, donc euh, c'est vrai que voilà, on, est, on est très impatients de, de lire le, le livre tout et puis d'essayer d'y trouver un petit peu des repères pour, euh, pour pouvoir travailler un peu plus correctement et un peu plus dans la sécurité pour tout le monde, que ce soit sur le plan légal ou juste sur le plan déontologique. Euh, voilà. Petite ouais, Merci pour votre intervention. Je vais, je vais répondre en deux mots et je laisserai la parole à, à Benoît euh, parce qu'il y, y, y a des points importants que, que vous soulevez là. Euh, c'est vrai que par rapport à cette question de la légalité euh, qui, qui rejoint complètement la question de, de, de la déontologie, hein, du, du psychologue et puis du soignant en général, on n'a on a pas vraiment aujourd'hui de cadre euh, pour euh, la télépsychologie. En revanche, depuis 2010, il y a un décret en France sur la télémédecine qui euh, encadre notamment la, la circulation des données de santé alors C'est vrai que nous, en tant que psychologues, on avait un statut particulier aussi, puisque d'ailleurs, encore aujourd'hui, on n'est pas encore professionnel de santé. Donc, est-ce que nos données, finalement, rentraient vraiment dans ce cadre-là bon, Ce n'était pas évident. Mais depuis, il y a eu le RGPD aussi, hein, qui a vraiment euh, spécifié certaines choses par rapport à la confidentialité des, des données personnelles, et notamment les données de santé. Donc, les recommandations, en gros, du RGPD, on peut les intégrer directement pour notre pratique, puisqu'elles sont vraies, je dirais, pour, pour tout le monde. Hein. Sauf que nous, comme nous traitons des données confidentielles à caractère de santé, il y a un aspect qui est peut-être un peu nouveau, qui est celui, finalement, du circuit de la donnée de santé et de son hébergement. Et il faut savoir qu'en France et en Europe, aujourd'hui, on a une norme euh, qui s'appelle la norme HDS, donc je le mets ici dans votre chat, ça veut dire hébergeur de données de santé. Alors là, on est vraiment au niveau technique, hein. on n'est pas dans le cadre, je dirais, professionnel et méthodologique du, du psychologue, mais pour faire référence à la loi, d'après la loi française et en Europe aussi, euh, dès qu'on qu stocke, en fait, hein, euh, alors stocker, c'est quoi Ça peut être un mail, ça peut être une vidéo. Euh, dès qu'on qu échange des données à caractère confidentiel et de santé, en tant que professionnel, nous sommes censés utiliser des plateformes qui respectent cette labellisation HDS. C'est le cas aujourd'hui de beaucoup de plateformes de, de téléconsultation type Doctolib, hein, par exemple, mais euh, voilà, il y en a beaucoup d'autres, parce que c'est obligatoire, en fait. Donc, je pense que pour les psychologues, l'idée, c'est vraiment de, de partir de l'existant qui est plutôt du côté de la médecine et d'essayer progressivement voilà, d'adapter à notre profession euh, le cadre, finalement, dont on a besoin. Mais sur cette règle-là, enfin, ces deux points, RGPD et du coup, serveur HDS, ben, c'est vrai pour tout le monde. Quoi. Alors, Peut-être pour compléter, enfin, les, les réponses définitives, vous ne les aurez pas parce que la, la législation reste encore floue. Hein. Alors, je renvoie, mais abord, les choses ne sont abordées globalement dans le chapitre que je fais sur ces questions de, de régulation, réglementation. Il y a tout un champ de la télémédecine qui, qui demande à être travaillé, approprié. Mais on est bien, enfin, on est dans une sorte de flou. Moi, je sais qu'au niveau de la FFPP, on a souvent, il y a eu dans l'année toute une série de, de mails de psychologues étrangers qui interrogeaient sur leur capacité à suivre des patients qui résident en France, comment étaient ils tenus, comment quelles règles devaient ils appliquer, on était quand même dans une certaine incertitude hein, en disant que là une bonne partie de la réglementation repose en réalité sur leur responsabilité de psychologue dans leur pays ou dans leur état d'origine. Mais euh, si ça reste des demandes ponctuelles, une question qu'on connaît bien et qui montre que le, le, le, le, il y a la situation des expatriés que vous avez abordée, hein, je pense à un autre plan, parce que j'ai l'occasion par ailleurs de diriger la, la Commission nationale qui euh, évalue les diplômes étrangers pour les personnes qui souhaitent travailler en France. Alors, on, on pourrait penser <rire> que c'est marginal, mais non. Euh, en particulier à nos collègues belges. Alors ce qui veut dire, non seulement qu'il y a des psychologues qui traversent, mais qu'en réalité, quand on prend de, de jeunes ou plus anciens psychologues, mais qui travaillent en France ou en Belgique ou en Suisse ou en France, mais qui sont frontaliers, en réalité, on sait très bien qu'ils partagent des clientèles dans des pays différents et que là, de façon assez massive, enfin assez intensive sur leur pratique de travail, on est dans des jeux de confluents de réglementation qui sont loin d'être euh, stabilisés. Non, non, Pardonnez-moi, ce n'est pas pour faire de l'ARTAP, la, de je ne veux pas faire ça de façon trop massive, mais pour montrer que ces questions sont... Pointu, là, le, le Lisa a parlé de l'RGPD, on vient, alors bien évidemment, c'est des dossiers qui sont faits pour les adhérents, on a, voilà, on a euh, mis en place une sorte de, on peut le retrouver l'amorce sur le site, mais on vient de sortir un document qui traite de ces questions pour les libéraux du RGPD, toutes les questions que ça pose du point de vue de l'application quotidien. Hein, donc, euh, c'est vraiment des questions là aussi très, très actuelles, et c'est effectivement important que les, les, les psychologues puissent s'en puissent saisir. Mais moi, je trouve intéressant, peut-être qu'on peut rééchanger là-dessus, parce qu'il faut vraiment les, les, les travailler, se les approprier, là, ces questions avec le champ de la, de la télémédecine. J'allais évoquer, vous l'avez sûrement peut-être vu, parce que c'est aussi une des, des, des, des sphères où, là, qui m'occupe me, me, beaucoup, on était dans le champ de la négociation, ça a suscité bien des débats au plan national et nul doute que beaucoup parmi vous sont sentis concernés par diverses voies sur la question du dispositif Mon psy. Hein, vous l'avez vu. Alors, simplement pour, pour rappeler que, quel que soit ce qu'on en pense, qu'on y adhère ou pas, peu importe, c'est la première fois euh, ici qu'on est rentré dans une définition réglementaire des prises en charge à distance. Hein, du fait d'un enfin, financement par l'État, il y a des règles qui ont été précisées qui indiquent les conditions dans lesquelles ces euh, prises en charge peuvent se faire lorsqu'elles relèvent de ce financement par l'État, hein, avec, euh, au-delà du, du nombre de séances là, qui est visé par le décret de façon plus générale, hein, sur cette facette très particulière, hein, il y a donc la possibilité de faire des prises en charge à distance, hein, mais les conditions qui sont posées, c'est qu'il y ait un premier contact en face-à-face, -face, voilà, qu'un certain nombre d'outils soient euh, soit, soit prévus, et d'ailleurs, le, le décret, euh, prévoit que pour l'encadrement déontologique, on est renvoyé aux règles qui sont proposées par la profession. Vous voyez donc, règles qui sont encore labiles, puisqu'il y a peu de choses dans le code de déontologie, mais il y a ces règles de l'EFPA dont la FFPP est présente. Donc, on voit bien que l'État lui-même s'appuie sur les professions, sur la base de données qui n'ont encore pas de fondement légal. Donc, ça souligne une fois de plus L'importance de la progression sur ce plan, et à nouveau, je, je, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ça, ça doit d'abord être pendant un temps des réflexions et du travail au sein d'organisations. Il ne faut pas forcément foncer trop vite pour légiférer parce qu'il faut maîtriser un peu les choses au plan technique et examiner toutes les questions qu'elles soulèvent avant de fixer les bonnes règles. En tout cas, il y a là des enjeux qui sont tout à fait, tout à fait importants et tout à fait massifs. Vous retrouvez, je ne sais plus le numéro, mais dans le, dans, dans le décret qu'en cadre le dispositif Momsi, vous retrouvez le, le petit article, le, le décret du 17 février. et Si je me l'étais noté tout à l'heure, c'est l'article 162.8. Vous trouvez les cinq lignes qui concernent les, les pratiques à distance. Alors, il y avait Emmanuel qui avait levé la main tout à l'heure. Oui mm. Oui, bonsoir. Euh, donc, je suis Emmanuelle Volacroix, moi je suis euh, formateur et, et facilitateur et superviseur en EMDR et je donne une formation justement sur comment faire de l'EMDR à distance, parce que c'est une question qui, qui s'est posée. Je suis ravie de savoir que votre c'est de mes collègues qui m'ont envoyé ce que vous avez sorti, donc euh, parce que quand j'ai commencé à chercher de l'info, je n'ai pas trouvé grand chose. Euh, je suis aussi en, euh, chargée de cours à, à l'école de psychologue praticien et à l'université de Lorraine et c'est vrai que c'est des questions que nous posent les étudiants euh, ce qui est assez comique c'est que moi j'étais tout à fait contre euh, ça et que je me retrouve à donner une formation là-dessus euh, parce que comme tous mes collègues j'ai pas eu le choix au moment du confinement euh, que je, choix, je travaille avec des patients extrêmement fragiles et que du coup la question se pose aussi effectivement au niveau légal euh, donc nous, on donne beaucoup de... Enfin, moi, je donne beaucoup d'informations autour d'avoir de des, des numéros de secours, des choses comme ça. Mais la question, effectivement, qui revient toujours dans mes formations et auxquelles je pas su répondre jusque-là, c'est euh, le cadre légal. Alors, euh, vous y avez répondu en partie tous les deux. Hein. J'entends bien que en gros, il existe sans exister. Euh, moi, je travaille aussi euh, avec des étrangers. Donc, moi, je suis dans l'autre sens, c'est-à-dire, je travaille avec des gens qui sont euh, soit des, dans l'humanitaire, euh, soit aux états unis parce que voilà, parce que la vie fait que. Et euh, c'est vrai que j'avais appelé ma mon assurance euh, pour dire bah, qu'est-ce que je peux faire euh, en tant que psychologue, en tant que psychothérapeute. Donc, j'ai une assurance en plus, mais qui, je ne sais pas ce que ça couvre vraiment, en fait mais qui m'autorise à faire de la téléconsultation. Enfin, voilà, je, je partage l'info si des collègues en ont besoin, mais moi, j'ai contacté mon assurance pro et j'ai payé un truc en plus, au cas où. Euh, je me demandais, parce que c'est une question que je me suis posée, vu que vous. est-ce que vous savez où on peut trouver, parce que ça, ça m'intéresse pour moi aussi, euh, quels sont les serveurs HDS Où est-ce qu'on peut trouver cette information vous savez, où on peut trouver, savoir oui. alors, qui fait quoi, enfin, à part les Doctolib et autres Oui, oui, alors euh, bah, les serveurs HDS, c'est une norme, hein, HDS, c'est une ouais. norme mmh. comme euh, 4G, ouais. voilà. mmh. Mmh. Après, chaque plateforme euh, s'équipe avec les serveurs qu'elle choisit, mais elle est obligée de dire, par contre. Euh, donc, c'est vraiment dans les CGU, dans les conditions générales d'utilisation. D'un site ou d'une plateforme que vous pouvez trouver finalement le type de serveur qu'ils utilisent. Donc et vous savez par exemple. Que... Pardon oui. pardon. Vous savez si Zoom par exemple est concerné ou pas Ah non, non, Zoom n'est pas HDS du tout. Alors après, vous avez un Zoom santé qui l'est du coup et ah. qui est beaucoup plus cher. Mais ah. il faut quand même lire les conditions générales d'utilisation parce que par exemple, on avait remarqué à l'époque où on travaillait sur la charte que euh, Doctolib, hein, par exemple, euh, avait un serveur HDS pour les visios, mais pas pour les agendas. Ça veut dire que euh, les données d'agenda, voilà, n'étaient pas protégées et c'est quand même des données euh, assez identifiantes. Hein, donc, euh, ces données peuvent même parfois être euh, revendues. Il faut être très attentif à ce genre de choses parce que les, les plateformes ne sont pas forcément euh, faites. Par les professionnels de la psychologie, hein, un peu de Bien sûr. Forme, voilà. Ce bah, c'était pas fait pour au départ. C'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, on, faisait, on était quand même très peu nombreux, à part les expats, effectivement, à travailler en visio. Hein. Donc, euh... Tout à fait. Donc c'est vrai que, bah, aujourd'hui, voilà, on. Alors, Dr a beaucoup démarché les psychologues du temps de, du, du confinement depuis. Et continue. Confinement. Continue à nous harceler. Nous harceler. Hein. C'est du harcèlement. Il y, y, y en a d'autres je dirais il y en a d'autres il faut être vigilant aussi au fait que les données soient hébergées en Europe parce que euh, même s'il n'y a pas de cadre sur euh, est-ce qu'on peut pratiquer avec quelqu'un qui est loin et finalement loin ça veut dire quoi est-ce que euh, vous voyez, Benoît parlait de la Belgique tout à l'heure bon, la question qui se pose et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec Stéphane Bouchard par rapport au Canada et aux, aux provinces en fait, du Canada aux différentes provinces L'Ordre des psychologues du Québec, par exemple, ne prévoit pas qu'un psychologue qui exerce dans une province puisse consulter avec un patient qui soit dans une autre province. Pourquoi Parce qu'en termes d'intervention, d'urgence notamment, on est quand même extrêmement limité pour pouvoir récupérer le patient. L'exemple qu'on donne tout le temps, c'est la menace suicidaire. Bien sûr c'est vrai que voilà quand on est plus on est loin on va dire plus c'est difficile d'intervenir c'est possible hein, malgré tout c'est pas impossible mais c'est quelque chose à vraiment voilà, réfléchir en amont que le professionnel doit prévoir comme vous l'expliquiez tout à l'heure mmh. par rapport au numéro d'urgence que vous pouvez donner mmh. donc euh, voilà hein, il faut faire attention je dirais bon à ce genre de choses qui sont quand même euh, en termes de responsabilité euh, du professionnel encore euh, encore assez flou c'est à dire que Compliqué, hein. mm. très compliqué en même temps, euh, c'est compliqué aujourd'hui. Je pense que le, le confinement, enfin, après, moi je donne que ma, ma vision plutôt en tant que clinicienne, plus que en tant que, que superviseur ou autre, mais en tant que clinicienne, moi j'ai des, des patients que j'ai suivis depuis longtemps, très très très fragiles et autres. À partir du moment où le confinement, eu... avant ça, quand il déménageait, bah, c'était clair. C'était « vous déménagez, donc vous trouverez un autre thérapeute qui vous suivra. Merci, madame, revoir madame. Euh, » Depuis que le confinement a eu lieu et qu'on a suivi nos patients en visio, c'est beaucoup moins clair, cette histoire. Et, et pour eux, de, de comment on équilibre ça, comment… On... Moi, je suis arrivée à un moment où je dis bah, « selon la fragilité du patient, il faut alterner ». Donc, j'accepte de faire un peu de visio, mais je les oblige, à, enfin, je les oblige, je les, je les invite fortement, voilà, je n'oblige personne à venir euh, me consulter aussi à Paris pour que je puisse les voir physiquement. Enfin, tout ça, c'est compliqué, je trouve, alors que ça se posait beaucoup moins avant. Pour moi, euh, oui, tout ça ne se, po, se posait pas, oui. quoi, je veux dire, à part euh, les quelques patients que j'avais à l'étranger pour x, XY raison. mais maintenant, ça se pose. Oui, oui, tout à fait. Il y a, il y a un côté euh, pas, pas systématique, mais euh, bon, on a eu hein, une période où tout était à distance. Et puis, le, le reste de ça, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ça devient une possibilité que les patients d'ailleurs proposent hein, souvent. Ce n'est pas forcément le, le psy. Donc, mm. euh, il faut pouvoir répondre hein, effectivement à cette demande et il faut pouvoir répondre avec du sens, je dirais, par rapport à la thérapie. Alors après, euh, on n'a pas de règles officielles, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de professionnels qui apprécient euh, d'avoir euh, euh, soit un premier échange en présentiel, soit assez vite. Vous voyez, quand la rencontre s'est faite à distance, une rencontre en face à face classique. Et du coup, voilà, la question de l'éloignement géographique, là, se, se pose encore de, de manière particulière, mais bon. Enfin, moi, j'ai beaucoup collaboré avec Psy -Expat et euh, effectivement, bah, ce genre de service est essentiel hein, pour la santé mentale des expatriés. Donc euh, Bien sûr. voilà, c'est complexe. Il n'y a, a pas de réponse. Euh... Puis on ne peut pas toujours les rencontrer, hein. ceux qui sont dans l'humanitaire, on ne les rencontre pas forcément, Parfait. en vrai. Mais, et je trouve aussi qu'au niveau énergétique, je trouve ça très fatigant, moi. De, enfin, je ne sais pas si vous utilisez ce mot-là vous, mais enfin, voilà, je trouve que c'est plus fatigant pour moi d'être en visio qu'en face-à-face. Oui, il y a eu des travaux hein, sur cette fatigue, notamment quand on était plusieurs heures par jour tous en visio. Hein, une fatigue particulière. Alors Il y a eu des travaux en neuropsychologie, il y a eu des travaux un petit peu en, en clinique. Je me rappelle à Tours, tu te rappelles, Benoît, ces deux jeunes femmes qui étaient intervenues justement sur la fatigue en, en visio. Mmh. Euh, donc, il y, y a des choses qui arrivent. Mais effectivement, je pense qu'il y, y a plusieurs paramètres. En fait, on a parlé des aspects techniques tout à l'heure. Et ça, c'est vrai que pour les psychologues, c'est très nouveau en général. On n'est pas du tout formé à tout ça. Il y a les aspects juridiques. Qui rejoignent la déontologie, sachant que le code nous donne quand même peu d'informations encore aujourd'hui sur comment on fait. Puis il y a les aspects cliniques. Pour quel patient, à quel moment Comment on fait ouais. Alors ouais, vrai Je vrai lirai que... votre livre du coup. Merci. <rire> Comme ça, j'aurai la réponse, enfin des réponses en tous les cas, à donner aux autres. <rire> Mais euh, ouais, bon, bon, Je voulais juste dire que le, le travail de supervision, du coup, est vraiment essentiel aussi. Hein. Je pense que, d'ailleurs, c'est Dana Castro qui avait vraiment beaucoup travaillé oui, ces questions-là euh, du temps des oui. confinements, parce que les professionnels en ont vraiment besoin déjà d'habitude, mais encore plus, je dirais, par rapport à ces, ces pratiques-là. Alors, par contre, faire de la supervision à distance, ça, je trouve ça très confortable et assez facile, en tant que superviseur. Après, il y a des gens qui préfèrent être en, en physique. Moi, ouais, ça, je trouve ça chouette, ça permet de voir des gens sur toute la France, de ne pas avoir que des parisiens. Donc. Oui, et puis ce n'est pas les mêmes enjeux, je dirais, en supervision. Ah, ce n'est pas pareil. Merci. peut un petit commentaire que je voudrais rajouter, puisque bon, on a publié un certain nombre de choses, là, on ne peut pas tout mettre dans le bouquin, mais on a quelques données là-dessus qui ne sont pas inintéressantes. Hein. C'est que, contrairement par rapport à l'appropriation que sont faits les psychologues de ces techniques, euh, contrairement à ce qu'on aurait pu intuitivement penser à travers des choses qui s'écrivent, qui se disent, à droite à gauche, l'adhésion ou la, la non-adhésion à ce type de pratique est relativement peu impactée par le type de référent théorique ou le modèle d'approche des psychologues. Ce n'est pas une variable de poids. Non. Il y a vraiment des gens de toutes les approches qui sont appuyés là-dessus. Voilà. Il y a une, une évolution, d'une certaine façon, des, des paradigmes et des théories, ce qu'on retrouve bien d'ailleurs dans les théories de Lys. Mais là, au niveau du quotidien, c'est vraiment ce qui ressort. Les, les mouvements d'appréhension les plus immédiats sont souvent plutôt, et ça aussi intuitivement, c'est bien évident qu'on euh, est, est peut-être plus hésitant, plus réservé avec des publics spécifiques. Hein. Il y a toute la question des enfants, par exemple, d'évidence. Mmh. Hein. Les, les personnes âgées, enfin toutes les personnes qui n'ont pas une, une autonomie psychique suffisante, ça pose de réelles questions. Alors, on peut comprendre que ce soit plus réservé. Mais c'est vraiment une, plus, une, une façon plus, plus générale de s'approprier ces démarches nouvelles, qui une ouverture voilà, ou des réserves, mais, mais assez peu impacté par les, les, les pratiques. Je, je me permets juste, je vous redonne un, un, aussi un petit chiffre qui ne fait pas partie du bouquin, parce que c'est du tout frais, ce n'est pas publié, mais ça va sortir là-dedans. On a fait, peut-être là ou l'autre des, des, des participants psychologues ont vu passer ben ça, avec la FPP, on a fait une enquête sur le libéral, sur les pratiques. Dans le printemps, là, qui s'est terminé, on a, on a clos ça fin juillet. Donc, ça visait pas la télépsychologie, ça visait le. le C'était plutôt un état des lieux sur la façon dont les gens bossent, leur cadre matériel, administratif de travail, le, le type de pratique qu'ils ont, le coût des consultations, leur charge, tout ça. Donc, en train de traiter toutes ces données-là, ça sortira quand même dans dans pas très très longtemps le rapport, mais il y avait deux, trois items sur la téléconsultation. Donc, genre, sur Monsieur les vieux. on a eu 2000 réponses à peu près. Hein. Donc là, c'est vraiment chez des libéraux, hein, uniquement… Et donc, on a les deux tiers, on a 67 de gens qui disent pratiquer et recourir à la, à la téléconsultation. Là, on voit bien des choses qui se stabilisent. On là, et puis, en gros, dans leur fréquence d'usage, il y avait trois paquets, hein, puisque la granularité n'était pas plus fine, mais ceux qui font un peu, moyennement, beaucoup, ça se répartissait par tiers, donc parmi les deux tiers qui y recourent. Donc, vous voyez, mmh. ça rend quand même… Euh, c'est pas tout le monde mais ça rentre quand même fortement dans les mœurs et les pratiques hein, de, de, de libéraux à l'heure actuelle. Et bien évidemment aussi ça c'est vrai peut-être de l'évolution de la posture des psychologues mais on sait très bien que le monde bouge et les, les patients, les usagers aussi et ils ont des attentes qui sont configurées par euh, voilà les, les, les nouveaux modèles relationnels. Et ça, ça aussi c'est une dimension importante à prendre en compte. Je dirais, pour finir, juste si je peux me permettre, encore plus chez les jeunes. Les jeunes patients, il mmh. euh, y a ce côté, euh, ils ont une notion peut-être plus pratique que moi, nous, les plus, les plus grands, on va dire, sans dire mieux, mais les plus grands. Mmh. Euh, et, qui, euh, et puis, après, là où je trouve qu'il faut faire attention au cadre, c'est ce que je... Voilà, je, je discussais moi-même de ça avec mon propre... Super, enfin, un de mes superviseurs l'autre jour en disant, voilà, comment on impacte ce cadre de... Justement, il, les plus jeunes ont tendance à plus facilement vouloir basculer en téléconsultation alors que ce n'était pas prévu et que c'était prévu en physique. Et comment il faut qu'on... Enfin, en tous les cas, moi, je suis amenée à reposer le cadre et Dire enfin, ça c'est pas possible en fait, sauf si bon, évidemment, si vous êtes malade, Covid ou je sais pas quoi, mais, mais on peut pas, c'est pas à la carte, c'est pas euh, tiens, d'un seul coup, je décide que je passe en téléconsultation quoi. Et combien ça questionne, enfin, en tous les cas, moi ça m'a questionné au niveau du cadre et je suis obligée de, je suis assez souple dans le cadre, ma façon d'être, voilà. bref, voilà. c'est aussi simple. Oui, alors les plus jeunes, oui, je ne sais pas si vous voulez. Enfin, il y, y, y a quand même cette barrière, je dirais, du... des, des plus jeunes, c'est-à-dire les enfants. Enfin, moi, je... Alors, je ne parle pas des enfants, alors, parce que moi, moi je ne suis pas d'enfant, donc je suis dans les 20, 20. Voilà, voilà genre, je, je dirais à partir bon, de 20 ans. Je vis beaucoup d'enfants, mais pas en, en, en non, télépsychologie. Pas hein, hein, mmh. Par contre, c'est vrai que même les grands adolescents, 17-18 ans, euh, c'est possible, en tout cas, j'ai déjà fait. Alors, ce que je constate moi avec cette tranche d'âge, on va dire les 17-25, c'est qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont effectivement euh, très partisans de rester, d'ailleurs de rester, je dis hein, en visio, parce qu'ils euh, y trouvent probablement un certain confort, qui est, moi en tout cas dans les expériences que j'ai eues, c'est souvent en lien aussi avec la, la problématique euh, personnelle hein, que, que vit euh, la personne à ce moment-là. Et donc, c'est important que le clinicien puisse effectivement, à mon avis, à certains moments, bah, insister pour qu'il y ait une rencontre en présentiel, et justement par rapport au cadre. Hein. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent se discuter euh, dès le début d'un suivi, puisque maintenant, on sait que ça va apparaître dans le cadre, euh, de, de parler un peu des modalités du distanciel, présentiel, et voilà, des motifs pour lesquels ça serait possible, sans être rigide, hein, bien sûr, mais euh, de, de l'évoquer dès le début, c'est toujours mieux. Alors, il y a ceux donc, qui sont vraiment confortables, puis il y en a d'autres, hein, des très jeunes aussi, qui ont eux-mêmes, je dirais, certains a priori par rapport à la, la thérapie à distance et qui refusent, hein, qui ne veulent pas du tout de distanciel, ni téléphone, ni visio. Donc, euh, je pense que bon, voilà, faut être vigilant euh, par rapport au cadre, encore une fois, c'est-à-dire que ben moi, dans les cas où les personnes refusaient de venir, euh, j'avais l'impression que la thérapie euh, n'était pas complète. Il me manquait quelque chose. Donc, euh, j'ai bah, insisté moi, pour les rencontrer. À certains non, moments. moi, ce n'est pas pas, pas, pas le fait de refuser de venir. C'est ceux qui, du cinq minutes avant, appellent en disant « Emmanuel, bah, je ne me suis pas réveillée, est-ce qu'on peut passer en visio ?» C'est plus ce modèle-là. Ah oui, est mais est-ce qu'on ne peut pas interroger le désir de venir ah ben bah oui, c'est ça, c'est là où je dis, il faut poser le cadre, mais c'est ce truc de, euh, comment dire, on est plus à la carte, quoi, comme je dis, hein, comme les restaurants chinois, tu vois. On peut dire <rire> Donc, non. On peut <rire> dire non, voilà, mais pour dire non, il faut poser le fait que, bah, en, fait, amont, ça, ouais. en amont, ok, de temps en temps, on sera en visio, parce, voilà, parce que ça vous arrange, parce que ça m'arrange, parce que, mais on l'a décidé à l'avance, Exactement. mais oui. à la dernière minute, euh, voilà, et j'ai moi observé que c'était plus les jeunes qui faisaient ça que les plus. Mais ça peut arriver aussi aux plus âgés, hein, pas... <rire> Et ça se comprend. Je veux dire, au lieu de passer euh, de trois heures, euh, bah, c'est une heure, quoi, pour ceux qui viennent de loin. Donc ça se comprend aussi. Je me tais parce que autrement il n'y a pas qui parle. <rire> bon, mais je crois qu'on arrive euh, au bout de notre euh, de l'heure de qu'on avait consacré à ce thème-là. Euh, merci beaucoup à toutes et à tous et euh, à bientôt pour d'autres Lundi des Resses, éventuellement. Okay. Voilà. Merci. Alors, voilà je... mais, euh, mm. merci à tous, en tout cas, et toutes d'être présents. Mais si vous avez, si ce soit une demande d'information, question de questions, de remarques, vous pouvez aussi nous les adresser. Voilà, Vous retrouvez facilement, je pense, les, les mails. Voilà. dans nos secteurs d'origine ou sur le siège de la FFPP, il n'y a pas de, de problème, de toute façon, on répondra à vos questions si vous vous manifestez, ça nous permet aussi d'enrichir à la fois cet ouvrage et ses suites, peut-être qu'il y en aura une, ça va tellement vite que ça méritera sûrement une poursuite dans quelques temps. Voilà. Voilà, merci en tout cas à toutes et tous. Merci, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.